Si Je dois retenir que deux mots sur cette vidéo, c'est surprenant et émouvant, bravo. Je viens de voir ta vidéo, excellent, pépite. Vidéo surprenante, remplie de sens, pleine d'émotions et qui fait ressortir ton côté bienveillant, encore bravo. Une magnifique vidéo avec beaucoup d'émotions, à la hauteur de la bienveillance que tu as pour les gens que tu coaches, dont je fais partie, merci en tout cas.